Rendit qu'il y a cura. cura cura. Rendit Jésus, le si. Alléluia, shalom, shalom adorateur, shalom adoratrice. Soyez les bienvenus en ce temps, notre temps d'adoration, de, de, notre temps d'alliance avec notre Seigneur, 21h30 GMT. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Nous commençons ce temps, nous bénissons pour notre Seigneur. Nous lisons, nous allons prendre euh, le psaume 122. Le psaume 122. Nous allons nous appuyer sur ce psaume-là pour adorer notre Seigneur. Le psaume 122. Je suis dans la joie quand on me dit Allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus, les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Demandons la paix de Jérusalem, adorateurs adoratrice adoratrices. Demandons la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment des... jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis. À cause des adorateurs et des adoratrices, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des voeux pour ton bonheur. Alléluia. Alléluia, sois béni, Seigneur. Nous bénissons ton nom, oui, toi qui nous rassembles. Oui, nos pieds, nos pieds s'arrêtent devant la plaie de Jérusalem, la Jérusalem céleste. Nos pieds s'arrêtent en ce soir, en cette, en cette heure. Oh Père, devant tes portes, Jérusalem, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te bénir. Oui, nous sommes là, nous les adorateurs, adoratrices, nous sommes là pour louer le nom de notre Seigneur. Nous sommes là pour demander demander la paix de Jérusalem. Nous sommes là pour demander la paix de Jérusalem. Nous sommes là pour dire au Seigneur que oh, nous voulons la paix de Jérusalem. C'est cette paix-là donne besoin parce que cette paix ne vient pas des hommes. Elle vient, Jésus a dit, je vous donne ma paix. Pas comme les hommes la donnent, mais je vous donne la paix. Et c'est pour ça, adorateurs, adoratrices, recevons la paix de Jérusalem en ce soir. Recevons la paix de Jérusalem en ce soir. Je ne sais pas si votre journée a été, qu'elle a été, qu'elle n'ait pas été. Oh Seigneur, nous te disons merci. Shalom, of God. Le Seigneur te bénisse. Oui, nous bénissons ton nom, nous te levons, nous te rendons grâce, Père. Messie Jésus. Messie Jésus. Oh, Messie Jésus. Oh, Messie Jésus. Oh, mais si Jésus oh, Nous allons donc chanter ce cantique des rachetés. Oh Alléluia! Merci. Nous voulons te dire merci, c'est toi qui nous donnes la paix, qui nous donne ta paix en cette soirée. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Nous voulons te rendre l'honneur qui te revient au Père. Nous voulons bénir. Bénis ton Seigneur, toi, notre, notre, notre sauveur, toi, notre Dieu, toi qui nous rassembles en ce soir. Tu nous dis si deux ou trois sont, se, se rassemblent, se mettent ensemble en mon nom. Je suis au milieu de vous. Oh Seigneur, au milieu d'eux. Nous sommes plus de deux, nous sommes plus de trois. Et nous savons que tu es présent parmi nous. Nous voulons encore, Jésus, te dire merci pour cette journée. Nous voulons encore te dire merci pour, cette, pour ce que nous avons fait aujourd'hui en cette journée. Oui, nous te disons merci pour, je crois que c'était le avait la rencontre la chouchou de l'éternel tata Georgette pour la lever je crois si bien, je me souviens bien pour la lever de deuil je crois euh, si je ne me trompe pas euh si ma mémoire est correcte, nous te disons merci pour ce qui a été, ce que tu as permis dans la maison de ta servante. Nous te disons merci, Père. Nous bénissons ton nom pour sa vie. Nous te bénissons pour sa famille. Nous te célébrons pour chacune de nos vies. Pour nous qui sommes connectés, nous te bénissons. Pour toutes les personnes qui vont peut-être qui, qui, qui sont en train de se, re, se joindre à nous, nous te disons merci. Pour toutes les personnes qui vont peut-être écouter cet, cet audio plus tard, nous te bénissons. Pour ceux ces personnes qui sont sur cette, cette, cette plateforme, qui ne peut être pour une question de temps et autre que toi tu connais, n'écoute pas les audios ou bien ne se connaît pas, je te dis merci, tu es le Dieu de nous tous et nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, oh Yahweh Dieu, nous te disons merci, merci pour tout, merci pour cette semaine, merci pour ce dernier week-end de ce mois de, ce dernier week-end de ce mois de, de août. Je suis sûre que tout le monde a sûrement vaqué à commencer à préparer la rentrée scolaire des enfants. Et je veux te dire merci. Sois célébré, Sois magnifié, Seigneur. Oh, oh, oh, tu es élevé, exalté. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Oh, Seigneur. Seigneur, oh, mes yeux sont sur toi, mm, sois magnifié, oh, Seigneur, sois magnifié, oui, Seigneur, sois magnifié, sois magnifié, Jésus, oh, oh, oh. tu es élevé, exalté, il n'y a rien que tu ne puisse faire, oh mon Dieu, Seigneur, oh mes yeux sont sur toi, mm, sois magnifié, oh Seigneur, sois magnifié dans nos vies, oh Seigneur, sois magnifié dans cette famille. Seigneur, sois magnifié dans, sur cette plateforme, Jésus. Sois magnifié, oui, sois magnifié, Jésus. Sois magnifié, sois élevé, sois célébré. Nous te disons merci. Nous bénissons ton nom ce, ce, pour ce week-end. Nous te célébrons pour chaque personne, chaque famille, chaque, chaque, chaque euh, Seigneur, pour la rentrée scolaire. Nous te disons merci, toi qui pourvois, qui pourvois pour les parents qui doivent préparer, qui doivent se préparer ou bien qui doivent faire tout pour assurer une rentrée scolaire pour les enfants. Oh, nous te disons merci, tu es magnifié, tu es célébré, nous te bénissons, nous te faisons confiance Seigneur, nous te faisons confiance pour même les personnes qui, qui te faisons confiance parce que nous savons que tu pourvoiras pour toutes les familles, nous, tu pourvoiras pour tous les enfants, nous te disons merci, oh Seigneur. Oh, éternel, nous te bénissons. La go, aïe, oh, Eh, la go, ayo oh, Jésus, aïe, oh, Eh, la aïe, oh, aïe, oh, Jésus, oh, oh, l'aïe, oh, oh, Mouye moi, la Et la go aïe, aïe, aïe, et aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, Mouye, <muché> voilà la Seigneur, te disons merci. La yo, ayo ayo, eh Jésus, ayo, ayo. la go yo, ayoka ayoka oh Jésus oh, voilà, c'est Oui, Seigneur, nous te disons merci. Le merci ne finira jamais. Notre remerciement, oh Père, ne doit pas tarir de nos bouches, nos cœurs doivent être toujours dans la reconnaissance, la joie. Oui, Seigneur, comme ce somme le dit lorsque nous avons lu, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Oh, nos pieds s'arrêtent devant tes portes. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous connecter ce soir. Nous sommes dans la joie de nous connecter. Nous sommes dans la joie de venir t'adorer. Nous sommes dans la joie de, de célébrer ton nom. Nous sommes dans la joie de prendre un temps, de nous déconnecter, de nous, de nous détacher de tout ce qui... Oh Seigneur, activité, des soucis, les, les, les coups de fil qui n'aboutissent à rien. Seigneur, pour venir, te dire merci. Pour venir, te dire merci. Les vacances sont en train de s'achever, nous te disons merci. Merci Seigneur. Oh Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Seigneur Dieu.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 Oh merci oh mon dieu merci saigne et merci oh jésus merci saigne oh nous te rendons grâce au Seigneur dieu mmh, pour tout ce que tu as fait pour cette famille oh mm, mm, mm. Jésus-Christ, oh, merci. Oui, Seigneur, nous, moi, je suis dans l'action de grâce. Je te bénis, je te dis merci parce que, quand je vois, Seigneur, des situations, quand je vois des familles qui sont en train de disloquer, parce qu'ils ne te connaissent pas, parce qu'ils ne te connaissent pas, parce qu'ils n'ont pas d'espérance en toi, je te dis merci parce que, Seigneur, tu as nous chercher de là où nous étions. De là où nous étions, tu es venu nous déposer devant toi pour que nous puissions te servir, pour que chaque nous puissions te lever, pour que nous, nous, nous puissions t'ouvrir la porte de nos cœurs pour que tu viennes régner. Oh Seigneur, je suis dans la grâce, dans l'action de grâce parce que tu m'as aimé, tu m'as aimé le premier, c'est pour ça que je te dis merci Seigneur, je veux seulement te dire merci, parce qu'il y a tellement de désolation de, en dehors de toi, il y a tellement de désolation, il y a tellement de situations qui fendent le cœur, il y a tellement de situations qui brisent le mais Seigneur, parce que le plus souvent les gens ne te connaissent pas, les gens ne te connaissent pas. Oh Seigneur, vraiment merci. Merci pour ta présence. Merci pour ce qui tu es pour nous. Merci pour chaque membre de cette famille adorateur aux plateformes d'adoration. Merci Seigneur. Merci. Oui, nous aussi nous avons nos difficultés. Nous aussi nous avons nos challenges. Mais Seigneur, tu nous soutiens. Mais Seigneur, tu nous aides. Mais Seigneur, tu, te, tu nous as appris à te déposer tout. Tu nous as appris à t'abandonner tout pour que toi, tu règnes, pour que toi, tu sièges, pour que toi, tu te glorifies dans nos vies. Oh, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Sois élevé, sois adoré, sois glorifié, sois adoré, Seigneur. Je veux te dire merci. Merci, Seigneur. Papa Yahweh, je te rends grâce. Sois adoré, reçois notre adoration. Oh, Seigneur, Reçois, oh Jésus, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, reçois, oh, oh Yahweh, reçois Jésus, reçois ma louange. Oh, pour tes bontés dans ma vie, oh, je veux te dire merci. Oh, reçois ma louange. Oh, que pourrais-je t'offrir? Oh, Jésus. Oh, lui, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et que pourrais-je t'offrir? Oh, Adonai. Et. Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, reçois, reçois, oh Jésus. Oh reçois, Seigneur, reçois ma louange. Ô oh reçois, reçois, reçois. Ô oh Adonai. Et reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh que pourrais-je t'offrir, oh Adonai et eh, toi qui as fait tant de mes veilles pour moi, mm, que pourrais-je t'offrir, oh Shaddai et eh, oui toi qui as fait tant de mes veilles pour moi, reçois reçois reçois, oh mon Dieu. Oui, reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois Yahweh, reçois, oh Seigneur, mm, reçois Jésus, reçois ma louange. Oui, oh, adorateur, adoratrice. Dis au Seigneur, donne ta, ta louange au Seigneur, donne ta reconnaissance, dis ta reconnaissance à ce Dieu qui t'aime. Il t'aime plus que tout. Dis-lui que tu sais, tu es, tu, tu es conscient et conscient de son amour. Même si souvent nous n'arrivons pas à, à, à l'accepter. Mais dis-lui que tu sais qu'il t'aime et qu'il reçoive, qu'il n'y a rien que tu, ne puisses, que tu puisses faire pour vraiment mériter ou repayer cet amour. Ce n'est pas plus grâce à toi. Ce n'est pas plus grâce. Donc, soit dans la reconnaissance, soit dans l'action de grâce, soit dans l'action de grâce, même si tu te dis que tu ne, tu, les choses ne sont pas comme tu voulais. tu voulais. Tu attends quelque chose pour dire merci au Seigneur. tu Attends, c'est quelque chose pour dire merci au Seigneur. Mais n'attends pas ce que tu attends. Oui, dis lui, dis-lui merci pour hier. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait hier. Dis-lui merci pour ce qu'il a fait avant-hier. Oh, dis-lui merci. Sois un peu comme les baoulés. Ce qui, moi, je, ce que, ce qui me plaît chez dans, dans, dans, les baoulés, ce peuple, le Seigneur va fait naître, c'est leur remerciement qui ne finit jamais. Le baoulé, tu vas lui faire quelque chose aujourd'hui. Demain, tu vas te dire pour hier la merci. Pour avant-hier, merci. Pour avant, avant-hier, merci, ça ne finit jamais. Tu te dis, mais quand est-ce que ce merci va finir? Et je pense que quand je, je dis toujours à mes, à mes, mes amis, je dis, moi, c'est la seule chose que je veux garder des baoulés. Il y a beaucoup les autres là, je ne veux pas. Mais les, ça, c'est pour le remerciement, je veux. Parce qu'il est important de dire merci. Dis merci à Dieu pour hier. Dis merci à Dieu pour avant-hier. Dis merci à Dieu pour avant-avant-hier. Dis-lui merci. N'attends pas qu'il il te donne ce que tu la prière pour lequel tu pries en ce moment. Mais dis-lui merci pour hier. Souviens-toi d'hier. Souviens-toi de ce qu'il a fait hier. Souviens-toi de ce qu'il a fait avant hier. Souviens-toi même qu'aujourd'hui, oh, peut-être que tu n'as pas pu manger. Peut-être que tu n'as pas pu manger. Tu n'as pas pu. Oh, la facture n'est pas encore payée. La maison est fin de mois. Fin du mois, le souci est là. Le souci est là. Mais dis merci. Dis merci même pour ce souci. Dis merci même pour ce souci parce que, oh bien-aimé, oh adorateur, adorateur, je te dis que si tu vois pour les autres, pas même tu vas rendre grâce, tu vas t'empresser pour, pour rendre grâce au Seigneur. Si tu vois pour les autres ce que les autres vivent, tu vas dire Seigneur tu es bon, tu m'aimes vraiment. Parce que tu, tu comme on le dit, faut il faut faire pitié que, que, que mais faut faire envie que pitié. Donc dis merci, dis merci, ne te tais pas, dis seulement merci. Notre Dieu, il est le Dieu qui est bon. En lui, il n'y a aucune iniquité. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Si tu n'as pas encore eu ce que tu demandes, c'est parce qu'il a un plan pour cela. Il connaît la raison. Et il y a sûrement quelque chose qui fait que la, la, la, il n'a pas encore fait oh dis merci seulement dis merci Seigneur oh merci Papa reçois nos louanges hey, reçois Seigneur reçois ma louange oh que pourrais-je t'offrir oh Jésus mmh, toi qui as fait tant de merveilles pour moi Oh, que pourrais-je t'offrir, oh Adonai Et toi qui as fait tant de mes pour moi, reçois, reçois, reçois, Ô oh, Jésus et reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, oh Adonai. Et reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur. Et reçois Seigneur. Reçois ma louange. Oui, merci Seigneur. Merci pour chaque adorateur ici, merci pour chaque adoratrice, merci pour la maison ou oh, la famille de chaque adorateur, chaque adoratrice, merci pour la maisonnée de chaque adorateur, merci pour la grande famille de chaque adorateur, reçois notre louange pour chacune de nos vies, reçois notre louange parce que nous sommes sortis, nous sommes allés faire des choses, tu nous as ramené sains et saufs. oui, moi je t'ai sorti, le Seigneur m'a ramené sain et sauf. Oui Seigneur, chacun de nous, sommes, nous sommes allés faire quelque chose. Tu nous as aidés. Tu nous as aidés à traverser les routes, les voitures dans lesquelles nous étions. Tu nous as, tu as conduit ces voitures. Tu nous as ramené ces saufs. Tu as été avec nous, Seigneur. Tu as été avec nous dans tout ce que nous avons fait. Nous sommes allés chez des gens. Oh, Seigneur, nous avons eu à boire dans la maison de ces personnes. Même si nous n'avons rien eu, Seigneur, nous sommes, tu nous as ramenés à la maison. Nous te disons merci. Nous te bénissons. Oh Seigneur, merci, merci Seigneur, mon cœur déborde de joie. Je te dis merci Papa, je te loue, je te rends grâce. Je te loue, je te rends grâce pour nos vies. Je te loue, je te rends grâce pour ce dernier week-end de cette semaine, de ce mois de août, bientôt dans quelques jours. Seigneur, nous allons rentrer dans le mois de septembre, le neuvième mois. Alléluia, alléluia, le neuvième mois. Oh, nous te disons merci. Nous sommes en train de partir tranquillement vers la fin de l'année et nous savons que, Père, oh, la Bible dit que le, le commencement, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Nous savons que c'est vers cette fin de cette année-là tu vas te magnifier. Nous allons oh, témoigner, nous allons célébrer, nous allons sonner la, la, la, corde, la, la, la, la lutte, nous allons sonner oh, la, la, la, la, les trompettes dans la joie. Nous allons dire à notre papa, oh il est bon, il est vraiment bon. Oh merci Seigneur, merci Jésus.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 Merci, merci, merci, merci, mon Dieu. Oui, merci, merci, merci, merci, Adonai. Messie, merci, merci, merci, merci, Seigneur. Je veux seulement te dire merci, merci Jésus. Je veux seulement te dire merci, merci, mon Dieu. Je veux seulement te dire merci, merci Adonai. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Oui, merci, merci, merci. Merci mon Dieu. Oh, merci, merci, merci. Merci Papa. Oui, merci, merci, merci. Merci Jésus. Oui, merci, merci, merci. Merci Seigneur. Je te dis merci pour la santé de chacun de nous. de te merci pour la santé des membres oh, de cette famille adoratoire, adoratrice. on te dit merci, même pour ceux qui sont malades dans leur corps, nous te disons merci, nous te disons merci, même si quelqu'un est totalement couché, je veux te dire merci, parce que Seigneur, tant que toi tu n'as pas encore dit le dernier mot, mm -mm. il y a encore, nous avons encore, nous te disons, nous te disons, nous il nous nous y a encore de l'espoir, même si tu as dit que c'est ce que nous ne voulions pas là, nous te disons toujours merci, nous, nous te disons merci Père parce que tu es le souverain roi, tu es le souverain Dieu, tu es le roi de gloire, tu es notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu, notre Dieu qui règne, d'éternité en éternité. Oh, tu règnes, oh Seigneur, tu es Dieu, tu es celui qui règne, tu n'as pas ton pareil, d'éternité. En éternité, oh, l'amour de Dieu subsistera. Pour oh, cela, on te dit merci. D'éternité, en éternité, lui, la faveur de Dieu subsistera. Rendons gloire à Dieu, alléluia, à Dieu. alléluia. Maintenant, rendons gloire à Dieu, alléluia. Adieu, Alléluia, à jamais. Oh, d'éternité, en éternité, oui, la faveur de Dieu subsistera toujours. Hey, d'éternité, en éternité, oh, la de Dieu subsistera Rendons gloire à Dieu Alléluia à Dieu Alléluia maintenant Rendons gloire à Dieu Alléluia à Dieu Alléluia à jamais Oh d'éternité En éternité oui, la paix de Dieu subsistera. Même si tu n'as pas cette paix. Oh, comme le psaume 122 le dit, nous désirons la paix. Nous demandons la paix de Jérusalem. Nous demandons la paix de Jérusalem sur chaque personne, sur chaque adorateur, adoratrice. Oh, l'éternité en éternité. Oui, la paix de Dieu subsistera. Mm.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 D'éternité, en éternité, puis la puissance de Dieu subsistera, mais la puissance de Dieu, elle subsiste toujours, toujours. Et d'éternité, en éternité, oh la main de Dieu subsistera, rendons gloire. Dieu, alléluia, adieu, alléluia, maintenant, rendons gloire à Dieu, alléluia, à Dieu, alléluia, à jamais, oui, Seigneur, oh, ta paix subsiste à jamais, ta paix dans nos vies, ta paix dans nos cœurs, même s'il y a des situations qui veulent enlever cette paix, qui veulent enlever cette paix, Seigneur que ta paix subsiste, toujours la paix de Jérusalem dans nos cœurs, la paix de Jérusalem dans nos maisons, la paix de Jérusalem dans nos foyers, la paix de Jérusalem dans nos Couple. La paix de Jérusalem dans la vie de nos enfants, la paix de Jérusalem dans notre pays, la paix de Jérusalem dans nos nations, la paix de Jérusalem dans nos familles, la paix de Jérusalem dans nos familles, oh la paix de Jérusalem dans nos entreprises, dans tout ce que nous faisons, dans nos, emplois, dans nos, dans nos les, les compagnies dans lesquelles nous travaillons, la paix de Jérusalem. Nous appelons la paix de Jérusalem car elle subsiste à jamais, elle subsiste à jamais. Cette paix qui vient de notre Seigneur Jésus, oh Seigneur. Sois béni, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te louons. Nous sommes totalement dans l'action de grâce. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous savons que, oh Père, tu ne mens pas. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu veux sur ta parole pour l'accomplir. Oh Seigneur, même si une situation nous travaille, nous veut nous arracher de cette paix. Nous nous accrochons à ta parole. Nous nous accrochons à toi. Oui, Seigneur. Oh Seigneur, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Une adoratrice s'accroche à toi, un adorateur s'accroche à toi, parce que c'est la paix, la paix vient de toi. La paix, ce n'est pas ce que les hommes disent, ce n'est pas la parole d'un homme, ce n'est pas la promesse d'un homme, ce n'est pas l'acte d'un homme, ce n'est pas l'argent dans le compte, car il y a beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont... Qui, qui ont l'argent, mais qui n'ont pas cette paix. Qui ont l'argent, mais qui n'ont pas, pas cette paix. Oui, ils ont tout ce qu'ils veulent. Mais Seigneur, ils trouvent leur paix. Oh Seigneur, dans les substances, ils trouvent leur paix. Dans des choses, ils trouvent leur paix. Ah Seigneur, ah Seigneur, cette paix que toi seul tu peux donner, cette paix que toi seul tu peux donner, nous la désirons et nous l'appelons ce soir. Nous te disons merci pour la paix que tu nous donnes. Nous te célébrons, nous te levons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, rakamba chere, rakamba chere, rakamba chere. Renne kere, rakamba chere, Oh, rakamba Rinda kiri dikinda kura kamba shiri dikinda kura kiri de kura kamba shere konde kende kura kamba kende kura rinda kiri dikinda kura Kambashiri shiri dikinda kura konda ra kiri de kura kamba shere be kende kura kamba kende kura ora kamba shere be kende kura oh Senhor soabeni Messi J Jésus, oh papa, oh merci Jésus, oh merci Jésus, oui merci Jésus, oh merci Jésus, merci Jésus. Jésus, ô oh Messie, oh Jésus, ô oh Messie mon sauveur, Messie Jésus, oh Messie mon sauveur. Messie Oh Jésus Tu es notre solution, Seigneur. C'est pour ça, chaque 21h, au GMT, nous nous connectons. Parce que c'est toi qui nous appelles, c'est toi, Seigneur. Seigneur, quelle que soit la raison qui nous. Ça peut être connecté à cette plateforme. Mais tu avais, euh, tu avais, tu avais toi, ton plan qui était sûrement différent du nôtre. Oh, Seigneur, ce soir, nous voulons te dire merci pour ton plan, pour ton projet d'amour pour nous. Seigneur, je veux te dire merci pour. Le projet d'amour auquel tu as associé cette plateforme. Cette, je suis sûre que tu n'as pas donné, tu n'as pas révélé tout à ta servante lorsque tu as mis à son cœur de créer cette plateforme. Mais pour chacun chaque adorateur, pour chaque adoratrice, je sais que tu as un plan parfait qui concerne cette plateforme, qui est rattaché à cette plateforme. Qui est rattaché à cette plateforme. Oui, tu as un projet Oh Seigneur, tu as un plan pour chacun de nous, pour chacune de nous qui est rattachée par rapport à cette plateforme. Oui, nous avons nos lieux de prière, nous avons nos familles spirituelles, nous avons nos, nos, nos personnes avec qui nous prions, nous avons nos familles même biologiques. Et dans ces familles, tu as un projet pour nous. Oh Seigneur, et dans nos, dans nos, dans nos, dans nos familles spirituelles, dans notre famille spirituelle, tu as là-bas encore un projet. Comme tu en as dans nos activités ou dans nos lieux de travail. Mais sur cette plateforme, Seigneur, tu as un projet pour chacun de nous. Et je veux te bénir pour ce projet. Ah hein, Papa, je veux te célébrer pour ce Dieu que tu es. Père, je veux te bénir, je veux te dire merci pour ce projet ce projet que tu as, plan tu as pour nous, pour nous sein de cette plateforme, au sein de cette plateforme, au sein de cette famille d'adorateurs, nous te disons merci. Et pour cela, nous te disons merci. Je veux te rendre grâce. Je veux te célébrer. Je veux te bénir. Mais savons-nous, tu ne nous dévoiles pas les choses, tu peux nous dévoiler peut-être un petit pan, un pan, mais tu ne nous dévoiles pas là, parce que tu veux, tu restes souverain, mais nous croyons moi je crois fortement que tu as un projet pour chaque personne ici pour chaque adorateur oh, sur cette plateforme que on anime, qu'on anime qu soit, que ce soit une personne qui anime, que ce soit une personne qui se connecte tout simplement pour suivre le temps de prière tu as quelque chose pour quelqu'un tu as un plan tu as un plan. Tu as préparé quelque chose. Tu as préparé quelque chose pour chaque personne ici. Tu as préparé quelque chose parce que c'est un hôtel que, tu, que nous avons déposé. En nous connectant ici, nous avons déposé un hôtel. Nous avons bâti un hôtel. Et tu nous permets de venir chaque soir pour arroser cet hôtel. Pour arroser cet hôtel. Pour activer cet hôtel. Oh Seigneur, nous te disons merci. Père, soit béni. Père, soit élevé. Nous te rendons grâce. Sois béni Seigneur, sois élevé Seigneur, sois adoré Papa. Adoration à Jésus-Christ. Il mérite, oh mon adoration, adoration, adoration. Oui, à mon sauveur. Oh, oh mon adoration, élevation, élevation mm, ah, Jésus Christ. Oh, il mérite. Oh, oh mon adoration, oui, Seigneur, tu mérites notre adoration parce que, oui, tu as un plan pour nous ici. C'est pour ça lorsque nous nous connectons, nous devons venir avec quelque chose dans le cœur. Nous venons, Seigneur, te rencontrer. Et nous savons que lorsque l'on te rencontre, Seigneur, on ne part jamais tel que nous sommes venus. Connectons-nous chaque soir avec l'action de grâce, avec l'espérance, l'espoir de recevoir quelque chose, avec l'espoir et l'espoir de ressortir de, ress de ce temps d'adoration, avec quelque chose. Parce qu'on nous dit toujours, même quand nous partons dans nos temps, quand nous partons à la messe, quand nous partons au culte, quand nous partons dans une assemblée de prière, nous devons partir avec l'espérance, avec l'espoir, avec la foi. Dans le cœur, se disant, espérant, se disant que je m'en vais rencontrer Jésus je suis sûr que je retournerai avec quelque chose. Parce que la Bible nous dit quoi? Quand Jésus parcourait toute la Judée et la Samarie, on dit partout, il passait, il faisait du bien. Il guérissait les malades, il guérissait les malades, il chassait les esprits mauvais. Donc quand nous nous connectons chaque soir, venons avec, avec la foi. La foi en Jésus-Christ de Nazareth. La foi en celui que nous venons adorer. La foi en celui qui nous rassemble. Parce que c'est la même chose que nous faisons quand les dimanche où nous partons en assemblée de prière. Nous partons parce qu'on se dit, ah, il y a un homme de Dieu. Même si l'homme de Dieu sera là. L'homme de Dieu, je suis sûr que l'homme de Dieu va passer. Le Seigneur va passer par l'homme de Dieu pour me toucher. Le Seigneur va passer par l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, même si l'homme de Dieu, la femme de Dieu, ne dit pas un mot, ne donne pas une parole me connaissant. Mais je sais que l'action, l'onction déjà qui réside dans ce lieu va me toucher. Et je sais que le Seigneur agira. Père, je veux te dire merci. Je veux bénir ton nom. Je veux te rendre grâce. Je veux te bénir. Je te dis merci. Alléluia. Gloire, gloire à toi, Seigneur. Ça, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, mon sauveur. Gloire à toi, mon roi. Béni sois tu Seigneur. Oh béni sois-tu, Jésus. Nous allons, nous allons prendre nos bibles. Nous allons faire un petit partage. Nous allons prendre le, euh, le livre de, de, de, de Corinthiens. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Rembeke, Rindakiri Kamba Merci, Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci. Donc c'est 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Et je lis la parole de Dieu. Fuyez l'impudicité. quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, Note, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez-vous, pardon, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Je vais le relire parce que je l'ai un peu coché. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors, de son, hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous avez, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alléluia, Père, je te dis merci pour ta parole. Je veux bénir ton nom, je veux célébrer ton nom. Je veux te rends grâce, toi qui veux nous faire du bien ce soir. Je veux te demander, est-ce que de devenir, oh Seigneur, mettre les paroles sur mes lèvres, sur ma bouche, pour moi-même et pour tes serviteurs et tes servantes qui sont connectés ici au nom de Jésus. Alléluia. Adorateur, adorateur, le Seigneur nous interpelle aujourd'hui. Je ne vais pas... Euh m'attarder sur ce qui le, la, le, le, le, le dit, -le est l'impudicité, parce que lorsque nous nous convertissons, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des péchés qu'un chrétien ne fait plus. Donc, je ne vais pas m'attarder sur l'impudicité, parce que je me dis que nous, sommes tous, nous avons tous reçu Jésus et nous confessons que Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre, notre Dieu, notre Roi. Donc, il y a tout ce qui est impudicité, nous ne commettons plus cela. Nous ne commettons plus l'impudicité, c'est-à-dire aller euh, avec les, les, les hommes ou avec les femmes, dans la, comme le font les gens du monde. Nous ne le, nous le faisons plus. Mais cela ne nous empêche pas d'être des pécheurs. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur. Nous le confessons jour et nuit. Nous disons, à qui veut l'entendre, que nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous appartenons à Christ. Nous ne sommes plus dans le monde. Mais... Cela ne nous empêche pas d'être des, des, des, des pécheurs. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit, la Saint-Paul nous dit que nous devons faire attention, nous devons glorifier notre Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Nous devons, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu à notre baptême, le Saint-Esprit que nous recevons à chaque imposition des mains des hommes de Dieu, de ceux qui ont reçu le pouvoir de transférer l'onction, les, les, les Saint-Esprit que nous recevons Chaque fois que nous passons par des temps de diffusion Lorsque nous nous, nous, nous déposons devant le Saint-Esprit nous nous, nous nous disons Dieu Saint-Esprit je me consacre à toi Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu Le Saint-Esprit se communique à nous Et pour nous fortifier Et c'est pour nous dire que nous sommes le temple du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est supposé venir vivre en nous Le Saint-Esprit est, est supposé être la maison Où le Saint-Esprit vient vivre Dieu résider, Dieu résider. Donc, ce corps-là, il y a plusieurs parties du corps. Il y a plusieurs parties du corps. Et moi, je ne vais pas m'étendre parce que ça sera trop long, mais je veux dire quelques mots en quelques mots. Je veux dire, par exemple, quand nous, il y a des péchés qui, qui, qui, nous, qui touchent ce temple que nous sommes. Il y a des péchés que nous commettons qui touche ce temps et qui peut faire fuir le Saint-Esprit, qui peut faire que le Saint-Esprit va s'éloigner de nous, va s'éloigner de cette habitation que nous, que nous sommes. Ça peut être le péché de, de, de la, notre langue, notre bouche. La Bible dit qu'on nous dit que la bouche, moi je prends, je vois la bouche comme, comme concernant ce temps. La bouche est la porte, la porte de, de, de ce corps-là. C'est pour ça que Jésus disait que ce n'est pas ce qui rentre dans, dans, dans, dans le corps, par la bouche, qui mais c'est ce qui sort du, de la bouche. C'est ce qui sort. Notre, notre bouche est la porte, Et une des portes. Parce que quand, nous, quand on, nous, on nous explique que les, le corps, pendant le temps de délivrance et tout, c'est par la bouche, une, la bouche est une des portes du corps. Et dans cette porte-là, nous faisons beaucoup de choses. Nous utilisons notre bouche pour faire beaucoup de choses. Notre bouche est supposée servir le Seigneur pour l'adorer. Avec cette bouche que nous critiquons, que nous, que nous médisons, que nous, nous faisons, euh, nous rapportons, nous devons veiller sur ce qui sort de notre bouche. Nous devons faire attention à ce que les paroles que nous prononçons de nos bouches, il y a des, il y a des paroles qui ne doivent, il y a des mots qui doivent plus sortir de nos bouches. Il y a des paroles qui ne doivent plus sortir de nos bouches. C'est pour ça que le son tu vois que c'est le psaume 141 qui dit « Éternel, mets une, mets une garde à ma, à, à ma bouche. » Notre bouche doit... Nous devons prier pour que le Seigneur mette une garde. Si, par exemple, tu te rends compte que tu as du mal à garder un secret, donc les gens ne se confient. Dès que tu apprends quelque chose, tu cours pour aller raconter. Tu dois faire cette prière. « Seigneur, aide-moi à mettre une garde à ma bouche. » Parce que ma bouche, ma bouche veut être la bouche qui donne la vie. La Bible dit que la, la... La, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Nous devons utiliser notre langue pour bénir. Nous devons utiliser notre langue. Même, tu as envie de maudire. Tu as envie de maudire. La tête nettement. Tu as envie de prononcer une parole, surtout avec nos enfants. Et nous devons faire très attention concernant nos enfants. Très, très, très attention. Parce que ce que nous disons affecte nos enfants. Nous devons faire attention à notre bouche, parce que c'est la porte du temple du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vit en nous, c'est-à-dire que notre bouche doit être sanctifiée. Nous ne devons plus insulter, nous ne devons plus rapporter. Faire attention à ce que nous disons, surtout à nos enfants, parce que ce que nous disons, ce qui ça reste. Ça reste. Quand tu dis à un enfant imbécile, cet enfant, je vous, je vous assure que ça reste dans l'esprit de l'enfant. Et... Nous, ici, on a les Anglais, et puis quand on arrive au début en Angleterre, ici, il y a des mots, on appelle ça les F-words. Ça veut dire que les mots, on dit pour s'insulter, n'importe quel mot, le mot est dedans, un mot grossier. Quand on arrive ici, on se dit, pour s'intégrer, tout le monde parle F, F, F. Mais toi, pourquoi est-ce que tu es obligé de dire ce mot? Tu n'es pas obligé. Tu dis que tu es chrétien, mais quand toi, tu parles le F-word, là ça sort seulement. C'est... Dieu, on te dit non, c'est le jargon. Non, on doit faire attention. on doit C'est parce que c'est le plus souvent, c'est ce que nous répétons que les enfants répètent. Si un enfant dit merci beaucoup, si un enfant quand il sort, il dit merci, c'est parce qu'à la maison, la maison là, la maman et le papa disent merci. La maman et le papa disent merci. Si un enfant sort, qu'il l'insulte, c'est parce qu'à la maison, il voit qu'on s'insulte n'importe comment. Nous devons faire attention parce que notre bouche, elle porte de ce temple que nous sommes. Et nous revenons des yeux, nos yeux. La Bible, on dit que, la Bible, on dit que la, la, les yeux sont la lampe du corps. Nos yeux sont... Mais si nos yeux vont regarder des choses, sous nos yeux, même, même pas regarder, mais la manière dont tu regardes, je regarde mon frère, je regarde ma soeur, parce qu'il m'a énervé. Oui, Quelquefois, même, tu regardes, mais tu te rends pas compte de la présence, tu as vu en train de le mais tu, on doit faire attention. Notre corps, ce n'est pas seulement le corps à l'intérieur, mais c'est tout ce qui fait partie de ce corps-là, qui doit être habité par le Saint-Esprit, qui doit être impacté par le Saint-Esprit. Si tu ne sais pas regarder, ou bien regarder des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, ou bien les lire des choses qui ne. Sur Facebook, il y a du tout. Sur Facebook, il y a du tout, sur les réseaux sociaux, tu puis il y a une image qui dit on t'envoie des gens qu'on a découpés. Et puis, je dis, mais attends, moi, pourquoi est-ce qu'on fait ceci On envoie des choses. On se dit oui, on doit. Il faut, les trucs se promènent. Tu vas sur Facebook, tu tombes sur des images de, de, de, de, obscènes. Tu, tu, tu, tu allumes. Tu allumes ta télé, tu tombes sur les genoux ici à partir de 22h, je crois. On dit que oui, à partir de 22h, on est supposé, supposé que les enfants sont déjà couchés. Donc, on peut avoir des publicités qui ont des caractères, surtout les publicités où il y a des homosexuels maintenant. Puisqu'on prend les homosexuels pour faire les publicités à partir de 22h, on se dit que oui, même 21h, je crois, les, les, il y a des publicités qui peuvent passer. Nos yeux doivent être purifiés. Nos yeux doivent être purifiés pour que le Saint-Esprit puisse se mouvoir totalement parce qu'il ne peut pas être coincé tu es dans ta maison tu es dans une maison et puis on te coince quelque part oh parce qu'on ont dit on se dit oui les, les yeux il ne, il ne doit pas avoir donc il est coincé quelque part tu n'as pas le droit de sortir mais le Saint-Esprit doit se mouvoir dans tout le corps il ne peut pas être seulement dans la main, ou parce que toi tu pries, tu imposes les mains, c'est en ta main seulement le Saint-Esprit. Et hey, puis toi, tes yeux, là, tu peux faire ce que tu veux. Non. Le Saint-Esprit doit se mouvoir librement dans tout ton corps. On ne peut pas le confiner quelque part. Ce n'est pas possible. On ne peut pas confiner le Saint-Esprit quelque part. On doit laisser le Saint-Esprit se mouvoir totalement, nous. On doit le laisser agir puissamment, nous. On doit le laisser agir totalement. C'est pour ça que Saint Paul dit, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Notre corps doit le glorifier, nos manières de nous habiller, nos manières de de, de, de, de, de, de, de même de marcher souvent. de Tout ce que nous faisons doit attester, attester que le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Il y a tellement nos cœurs. Le cœur, oh, là, là, c'est le, le tabernacle. Si le, notre corps est le temple du Saint-Esprit, notre corps c'est la... le trône où le Saint-Esprit doit venir. sur notre cœur est le trône du Saint-Esprit. Et ce cœur-là, comme la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. C'est le ce Proverbe 4, 23 qui dit, garde ton cœur plus que tout. Si nous gardons, nous arrivons à garder, garder nos cœurs. c'est là que le Saint-Esprit va vouloir se mouvoir. C'est vrai que nous venons avec nos blessures de cœur. Mais nous devons, si nous nous rendons compte que nous avons des blessures, nous devons maintenant appeler le Saint-Esprit pour venir guérir nos cœurs. Nos cœurs, nos cœurs sont... Il faut que le Saint-Esprit vienne travailler nos cœurs pour qu'il y ait de l'amour, pour que nous puissions manifester de l'amour, que nous puissions manifester parce qu'on ne peut rien dire. Quelquefois, on dit, oh, moi, je ne critique pas. Oh, moi, je ne critique pas. Tu peux ne pas critiquer. Moi, je ne critique pas, je ne parle pas des gens. Mais ce qui est dans le cœur, là, ce qui est dans le cœur, là, parce que c'est Dieu, mon Père ce que je dis toujours que c'est Dieu il y a deux personnes qui nous connaissent, le Dieu et nous-mêmes. Dieu est nous-mêmes qui nous connaissent. Donc, même si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne critiques pas. Mais ce qui est dans ton cœur, ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui est peut-être conduit à ce qui est gâté. Donc, le, notre cœur, nous devons veiller sur notre cœur. Et si nous nous rendons compte que le cœur là, y a des difficultés, qu'on a du mal à pardonner, qu'on a du mal à aimer. C'est vrai qu'il y a des personnes, c'est tellement difficile, tu fais tout pour les aimer, mais ça ne marche pas. Mais c'est là que nous devons maintenant demander au Saint-Esprit de venir nous, nous aider. C'est un ce où nous devons demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de notre cœur parce qu'il doit régner sur Jésus doit régner sur le trône de notre cœur. Notre cœur doit être le, le tabernacle même. Quand on parle du tabernacle dans la Bible, le saint des saints de Holy le c'est là-là que le Saint-Esprit doit venir se coucher même. C'est là où le Saint-Esprit doit venir habiter parce que c'est de là maintenant les rayons vont se propager dans tout notre corps et que nous allons être guéris. On nous dit souvent qu'il y a des maladies, il y a des gens qui sont malades tout simplement parce que le cœur est, le cœur est rempli de, de, de, de, de, de, de manque de pardon, de manque de pardon, de manque de pardon. Nous devons laisser notre cœur, déposer notre crédit au Seigneur. Oh, je suis, on ne, fait, on ne parle plus d'impudicité, comme je l'ai dit. On n'est plus dans l'impudicité. Nous, notre, notre, notre péché là, c'est maintenant au niveau de notre cœur. C'est au niveau de notre cœur. C'est maintenant notre cœur doit venir. Le Seigneur doit venir guérir nos cœurs. Il va venir transformer nos cœurs pour que nous puissions aimer. Quand nous nous asseyons dans notre temps de, de prière personnelle, notre temps d'intimité, c'est là que le Seigneur va venir nous relever, nous révéler ce qui ne va pas en nous. Va enfin, venir nous révéler que ton cœur, là, tu as, tu as la jalousie dans ton cœur. Moi, avant, je disais, « Ah, oh, Seigneur, moi, je n'ai pas... » Moi, j'étais dans le genre de... Au oh, moi je ne critique pas. Je ne critique pas les gens. Donc, je suis... je suis, simple. Mais c'est après la, la prière, le Seigneur commence à me montrer mon, mon cœur. Commence à me montrer mon cœur. Commence à me montrer mon cœur. Tout ce qui... La, la convoitise. Peut-être que tu luttes même. Tu luttes. Que quelqu'un vient t'appeler pour te dire, « Ah, ma bénédiction, moi, ça m'est déjà arrivé dessus devant Dieu, à... j'ai hâte, To be honnête. » Il y a des où moments va t'appeler pour te dire, surtout quand ça change sur si toi, et puis le Seigneur va permettre que quelqu'un <rire> que quelqu t'appelle pour te dire, « Ah, ma soeur, bénissons le Seigneur. » Je dis quoi ?« Voilà, ce Seigneur a fait pour moi. » En tant que temps, tu attends ça, « Ah, là, là, là, tu cherches tout, tu cherches toute ta force même pour dire, hey, « Eh, hey, ma soeur, sois bénie, et je bénis le Seigneur. » En tant même, tu es en train de lutter même pour dire ça, quoi ça là, je dois être honnête, tu luttes même pour que tu pour manifester cette chose tu te dis, Seigneur, merci que la personne n'est pas devant moi, si elle était devant moi, elle allait voir que, mm, je suis en train d'être béni le Seigneur, mais c'est dur c'est dû, c'est dû. Tu... dû, mais le Seigneur permet ça pour nous guérir, le Seigneur permet ça pour que nous puissions travailler sur nous-mêmes, il permet cette situation, il sait que quand la Seigneur est venue te dire, ah voilà ce que je cherchais. Vous deux, vous avez prié. Tu as même prié même pour elle. Tu as intercédé, tu as exercé le ministère. Et puis, elle vient te dire, ah, le Seigneur a fait. Tu te dis, ah, comme les voix le disent, ah, quand ma victoire. Mais tout ça, là, c'est parce que le cœur même est, est gratigné. Le cœur même est touché. Nous devons déposer nos cœurs. Nous devons déposer nos cœurs devant le Seigneur. Dis, Saint-Esprit, viens prendre mon cœur, viens travailler dans mon cœur. Je viens guérir dans mon cœur pour que je puisse bénir facilement. Que je puisse bénir facilement. Que je puisse bénir facilement. Que je puisse bénir. Que je puisse bénir facilement. Quand ma maman Angéline euh, a témoigné pour dire qu'il quelqu'un qui lui devait de l'argent et puis euh, elle a intercédé pour cette personne, je me suis dit mm. « Et je me suis retrouvée dans la même situation. J'ai envoyé ma voiture... On, dit, on se dit ah, qu'on va se soutenir nous-mêmes, nous les Noirs. Donc, mon, mon, mon mécanicien, c'est un Ghanéen. Très bon, il travaille très bien, mais vraiment, le Seigneur, que le Seigneur il est tout, il a trop de problèmes. J'ai déposé ma voiture chez lui et je suis allée, la voiture a fait une semaine, je crois, je la récupérée. Pas de problème. Et deux mois, trois mois après, je reçois une contravention. Je reçois une contravention. Le gars, il a, là où il a garé la voiture, parce que son garage est petit, on ne doit pas garer les voitures là-bas avant en une certaine heure. Et lui, ce qu'il fait, je crois qu'avant l'heure, il va déplacer les voitures. Mais ce jour-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'a pas déplacé ma voiture, donc ma voiture a pris une contravention et il ne m'a pas dit, il ne m'a pas dit, j'ai payé le, la, la réparation et tout. Trois ou quatre mois après, je reçois un courrier me disant que j'ai une contravention à mon nom et parce que tu as deux semaines quand tu ne payes pas, ça double. Donc je me retourne avec une facture de 110 pounds que je dois payer. Ah! Donc je l'appelle, je lui dis, mais tu es allé prendre une contravention, tu ne m'as pas dit. Il me dit, oui, oui, il a commencé à arriver. Je lui dis, ok, il, quand je, il dit, quand je donnais le la... donné l'adresse, il ne parlait plus. Il m'a dit, ah, il faut payer. Et puis après, tu vas envoyer ta voiture une fois pour. pour... Je lui dis, non, non, non, non. non. Je ne veux pas payer plus de. quel moment. Non, non, je ne veux pas. il faut faut, dois payer. Et il a commencé à me tourner. Il a commencé à me tourner. J'ai dit non, non. J'ai commencé. J'ai dit, Seigneur, celui-là, je vais élever le ton. Je vais le Seigneur, je vais. Celui-là, il ne sait pas. Je vais, je vais lever la voix vers Dieu contre lui. Et puis, immédiatement, j'ai repensé à ce que Maman Angelina a dit. J'ai repensé. J'ai dit, Mais tu vas le maudire. Mais tu as fait quoi en tant que chrétienne Donc, j'ai commencé à dire, ah, Seigneur, j'ai commencé à intercéder pour lui. J'ai commencé à intercéder pour lui. Ça me pique. Je le cherche, je ne le trouve pas. Monsieur, il a pris son avion il ça s'asseoir au Ghana pendant un mois. 110 jours, je le cherche. En temps, les jours passent. Je me suis dit, bon, je vais payer. Je vais payer ma, la contravention. Et puis, quand il va revenir, il va me rembourser. Je dis, Seigneur, donc je priais. Je dis, Seigneur, je te le confie. Comme ta servante a dit, là, je te le confie, je te le confie, je te le confie. Je te le confie, je te le confie, je te le confie. Je commence à intercéder pour commencer à prier pour lui. Mais je dis que si maman Angela n'avait pas donné cette, ce témoignage-là, franchement, ça allait être dur pour moi de prier pour lui. Parce que les 110 points, je ne les avais pas. Je ne les avais pas. Et il a fallu que j'attende et ça m'a et, et fait descendre dans mon découvert. Et c'est ce que je ne voulais pas. Je n'étais pas du tout contente de, de l'aller puiser dans mon découvert. Je ne voulais pas. Ça me faisait trop mal cette histoire, mais gloire soit rendue à Dieu qu'elle ait donné son témoignage sur cette plateforme. Et ça m'a poussé, je dis dit, bon, je vais prier, en Dieu vais faire un acte de chrétien, un acte de montrer que je suis chrétienne. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il m'a il remboursé mon argent. Mais c'est le cœur, parce que tout de suite, ce qui me venait à l'esprit, c'est de lui, c'est de lui, dis-toi, je vais... Le, le Dieu que j'ai pris là, oh toi, le Dieu que j'ai pris là, c'était tout ce que j'étais dans mon esprit pour aller lui dire. Je lui ai dit, ça, j'allais le trouver dans son garage, je lui ai dit, toi, le Dieu que j'ai pris, c'était tout ce qui était dans mon cœur. Mais en quoi je suis chrétienne si je me comporte ainsi Si je me comporte ainsi, que le Seigneur vraiment qui a choisi notre corps, nous des mortels, pour que nous sommes a choisi notre... notre, notre je crois qu'il y a un passage, je ne me souviens pas, qui dit que le Dieu qui, le Dieu qui a créé le ciel et la terre ne peut pas habiter dans un temple qui est bâti des mains d'hommes. Mais lui, qui a créé le ciel et la terre, il a choisi nous, pour que nous sommes pour habiter en nous, par son Esprit Saint. Nous devons donc demander à cet Esprit qui nous a fait grâce pour venir vivre en nous, de transformer nos vies, de transformer notre corps, que, que nous soyons vraiment remplis, que nous soyons remplis de cette lumière qu'il est, parce qu'il est la lumière, il est la lumière, il est un feu. Parce que quand l'ennemi vient, s'il trouve le feu allumé, il ne peut pas nous toucher. Mais si nous nous par nos péchés, nos péchés que nous avons du mal à, à laisser tomber, par ces péchés-là, nous, nous, nous faisons fuir ce feu, nous éteignons ce feu, l'ennemi vient, il peut venir faire ce qu'il veut de nous. Si la lumière que nous sommes, cette lumière ne brûle pas en nous, comment est-ce que les ténèbres peuvent fuir? Nous devons demander au Saint-Esprit de venir encore agir dans nos vies. Agir dans nos cœurs. Agir en nous. Guérit nos cœurs, transformer nos cœurs, qu'il y ait des paroles de bénédiction qui jaissent de nos cœurs. Que nous soyons prompt à bénir, qu'à maudire, que nous soyons prompt à bénir, à, à tester de l'amour, surtout à ceux qui sont difficiles, que nous ne pouvons pas aimer. Que soyons prêts à donner l'amour et à ne pas espérer en recevoir, mais attendre que cet amour nous vienne de Dieu. Que Lui-même qui nous a créés, qui vienne nous fortifier, qui vienne nous soutenir, qui vienne nous aider à avoir des lèvres et une langue pure, une langue pour bénir, pour prêter notre langue pour donner, vie, pour donner vie, pour donner vie, pour donner vie, et non la mort. Et non la mort. Et que nos cœurs bénissent, que nos yeux soient totalement fixés sur Lui. Que nos yeux soient purifiés. Que nos yeux puissent seulement être purifiés pour voir les anges, pour recevoir les vies, pour avoir les visions que lui-même veut nous donner, pour manifester les dons du Saint-Esprit. Parce que si l'Esprit si vit en nous, il va, nous allons manifester les dons du Saint-Esprit. Nous pouvons prier les autres pour les autres et appeler la guérison. Nous pouvons manifester la guérison, donner, chasser les démons, faire tout ce que les chrétiens faisaient dans le temps passé. Alors que maintenant, ces, ces dons-là sont pour une catégorie de personnes des, totalement désappelées, ont aimé C'est des, des dons qui sont pour nous tous. Mais parce que nous faisons fuir le Saint-Esprit, il a du mal à se mouvoir dans nos vies. Je prie ce soir que le Saint-Esprit vienne encore. Par la grâce de notre Dieu, dans la grande miséricorde de notre Seigneur, venez nous visiter. Venez nous visiter. Venu nous transformer pour faire de nous des témoins, des lumières du monde, le sel du, de, de, ce, de cette terre, pour illuminer nos familles, illuminer nos maisons, illuminer pour que le ténèbres fuit. Si le Saint-Esprit vient nous, les ténèbres vont fuir. Les ténèbres ne vont plus résister, elles vont fuir. Les ténèbres vont fuir parce que la lumière jaillira de nous. Et le nom de notre Dieu sera glorifié. Je veux bénir le Seigneur pour nos vies. Père, je veux te dire merci pour chaque adorateur, chaque adoratrice. Je veux célébrer ton nom. Oh, toi, le Dieu grand et fort. Toi, le Dieu merveilleux. Toi, le Dieu puissant. Je veux adorer ton nom. Je veux te dis merci pour chacune de nos vies. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié au nom de Jésus. Souviens-toi de, de chacune. Souviens-toi de ta servante, ta chouchou. Souviens-toi de, de, de, so de sa consécration à toi. Rends Remplis-la, Esprit de Dieu. Remplis-la, guéris son cœur. Restons là et que le Seigneur puisse manifester les dons. Les dons de manière puissante, authentique, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, visite chacun de nous. Visite chacun de nous. Visite les malades, guéris les malades. Donne-nous de manifester l'amour. Aide-nous à, à vraiment à te laisser agir. Aide-nous à te recevoir. Nous voulons que tu viennes et que tous les esprits, tous les illégaux ceux qui ne, des esprits qui ne sont pas de Dieu quittent nos vies, quittent nos corps pour que tout ce qui est maladie quitte nos corps, pour que toi tu viennes tu t'installes et que tu règnes éternellement pour la gloire du nom de notre Seigneur au nom de Jésus sois béni Seigneur, je veux te dire merci merci pour cette nuit de nous garder, de nous protéger et de nous envoyer dans nos temps de culte notre temps de messe pour encore te recevoir, recevoir ta parole la parole qui donne vie, pour que nous puissions encore, nous de te bénis et nous rassembler demain à 21 h encore, pour te rendre grâce. Père, je veux te dire merci. Père, je veux te célébrer. Je veux te lever et je veux te rendre grâce. Béni bénis sois-tu au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, adorateurs, adoratrices. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse votre, notre nuit. Que le Seigneur, ses anges, nous gardent, nous protègent et nous nous retrouvons encore demain par sa, par sa grâce pour encore l'adorer et pour encore nous fortifier les uns et les autres, au nom de Jésus. Amen. Je vous aime. Good night. Bye.